Yo tout le monde et bienvenue pour cette vidéo React du chapitre 1062 de One Piece. Alors je me rappelle la dernière fois, la dernière, pla la dernière page, la dernière planche, c'était Vegapunk qui nous dit. Enfin sa petite fille là, hein, on dirait Utah, elle nous dit que c'est Vegapunk. Donc c'est parti, on va voir. Alors, clairement, je me suis pas fait spoil, juste tout ce que j'ai vu, c'était que des gens disaient que. Ça fait penser à Naruto ou je sais pas quoi, enfin bref, on va voir du coup, aventure au pays de la science, du coup c'est l'île de, comment ça s'appelle, Greenbeat, un truc comme ça Le froid d'Odyssée, Germain 76, oh, ok donc c'est les petites histoires, ça je fais pas gaffe Vegapunk, le Vegapunk, pas de la peine de crier, pas de la peine de crier si fort, mais si, il faut crier, bien sûr qu'il faut crier si fort waouh Francky il est choqué, mais il a raison, il faut, faut crier, c'est Punk J'ai un immense respect pour vous, docteur Vegapunk j'ai passé deux ans dans le laboratoire de votre île natale. Il y a énormément de choses que je voudrais vous montrer. Le robot géant de mes rêves. Waouh, en vrai, Franky, il doit, être, il doit devenir fou, là. Il voit Vegapunk en personne. C'est comme si le il voyait Rodur, là. C'est comme si... Wesh, c'est une dinguerie. Il fait la taille de combien, de général Franky. J'aimerais tant que Luffy et Chopper puissent le voir. Quelle beauté, Vegapunk est une vraie... Waouh, par contre, Oscar. Ah, mais ouais, du coup, c'est une meuf, c'est vrai. Sanji, il la kiffe. Passé si vite, d'une, je n'ai jamais entendu dire que Vegapunk était une femme. Et de deux, l'apprendre jeunesse de cette personne ne me coïncide pas avec la période d'activité du docteur. Ouais aussi, moi, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment Vegapunk ou, ou non Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Évidemment, car ceci n'est pas mon véritable corps. Je suis Punk 02, le Vegapunk Lilith. C'est ce que je disais en plus C'est un truc spécial pour, pour le représenter. C'est en mode pour représenter son identité, mais c'est pas lui. Ouais Ok, donc c'est un second Vegapunk. Nous sommes constamment à court d'argent pour financer nos recherches. Oh, le gouvernement mondial, tu vas pas me dire qu'ils ont pas d'argent. Oh, bah, faut arrêter de mentir, là. Alors, vous allez me donner tous vos objets de valeur et je vous rejetterai ensuite à la flotte. Mais malade ou quoi, elle Elle veut mettre des coups de pression. <rire> elle est folle ou quoi, elle Elle veut mettre des coups de pression au Mugiwara, comme ça. Ça n'a pas la tête, elle est gelée. Puisque tu as fait... Puisque tu as fait l'effort de nous repêcher, tu pourras nous aider jusqu'au bout. Au risque de me répéter... Je n'ai pas, je n'ai pas fait ça pour vous aider. Mais, attends, mais elle a fait ça pour les dépouilles. Ah oh, ouais, non, ça se fait pas. Non, non, non, non. Moi, je pense peut-être que c'est quelqu'un. Non, en fait, j'allais dire quelqu'un qui imite, enfin, qui se fait passer pour Vegapunk. Mais là, c'est l'île ou donc, euh, c'est l'île où il y a Vegapunk. Donc, normalement, euh, je pense pas en vrai. Hein. Carrément, on a vu le gros, le, le Mecha Shark, le robot et tout. Normalement, tous les navires qui pénètrent dans ces eaux sont immédiatement coulés. Ah bon Ah, oh, il y a les monstres marins. Ah, mais c'est des monstres technologiques. Par ces sea, sea Beast Weapons. Wow, j'hallucine. Mais wesh. <rire> Normalement, ça devrait faire peur. Il y a Franky, il est choqué. Il y a Usopp, il est terrifié. <rire> ça me fume. La tête de Franky est trop drôle. Génial. Sur ce coup-là, c'est la, la peur qui l'emporte. Mais non, gros, il n'y a pas de peur. Regarde Franky. Oh, Zoro en mode sérieux. Mais, mais il est en train de mettre un coup de pression au monstre marin, là Je réalise <rire> Brook et, et Nami qui, qui flippent blup, blup, blup. Oh, c'est le Den Den Mushi Mon sang Lilith, à quoi tu joues Ça suffit les pillages, où est passée ta fierté de scientifique La ferme Chaka Attends, c'est qui Chaka Est-ce qu'elle t'aide à faire augmenter nos ressources ta fierté Tout d'abord, sache que ces pirates ne sont pas du genre à capituler, tu as en face de toi l'équipage de chapeau de paille celui-là, même dont le capitaine vient d'être nommé empereur. Vraiment Alors Leur cale doit être regorgé de trésors. Ah frérot, c'est pas, enfin, pas des pirates de, de trésors, hein, c'est des pirates de liberté, eux. Des pirates d'ambition, des pirates de rêve. C'est pas, euh, pas les pirates comme Barbe Noire. Si c'est le cas, tu as commis une erreur. Comment ça Je n'ai rien laissé au hasard. Ils sont encerclés et n'ont aucun moyen de s'enfuir. Je veux dire par là que tu les, tu les sous-estimes gravement. Jette-leur donc... J'ai donc un oeil à leur sabreur. Oh, mais c'est qui qui parle là C'est Chaka C'est qui Chaka Attendez, je regarde vite fait. J'ai regardé, en fait, c'est quelqu'un qu'on connaît pas encore. Hein. Il s'agit de Zoro, le chasseur de pirates dont la prime atteint 1 milliard 111 millions de berries. S'il paraît si calme, c'est parce qu'à cette distance, il est certain de pouvoir t'éliminer instantanément. Oh, mais carrément, il, il est prêt à dégainer. Regarde, il a la main sur les fourreaux. Hein. Ça veut dire là, il est prêt à dégainer Mon mec, euh, mon pote... Non, le mec, il... bref, vous avez compris. Oh, mais tu vois même sur son visage... Oh, du référence les onomatopées Mais tu vois sur son visage oh là là là là. Derrière lui tu as Nico Robin L'enfant du démon Elle peut aussi, elle aussi peut t'anéantir Mais oui Nico Robin Franchement c Elle a vraiment un potentiel incroyable Un combattant de talent commence par identifier L'ennemi qui doit attaquer en premier Réfléchis un peu par toi même Oh, oh. En fait c'est des leurs. Et Vegapunk tu vas faire exactement ce qu'on te dit Oh Zoro il menace il menace la meuf là Pas de pro. Oh c'est le vrai Vegapunk là qu'on va voir Pas de problème, amène-les Cet équipage m'intéresse Punk 01, docteur Vegapunk Chaka, mais c'est lui du coup le vrai Vegapunk Ah ouais Ah bon tu es déjà venu ici Oui c'est qui ça, ah c'est Bonnie Oui quand j'étais enfant à l'époque C'était encore un laboratoire, tout ce qu'il a depuis, depuis le classique Pourquoi tu es de retour Parce que j'ai une question à poser à Vegapunk Selon la réponse qu'il m'apportera Je déciderai s'il doit mourir ou pas Quoi Aujourd'hui, mon père n'a aucune conscience humaine. Il ne sait même plus qui il est. On a fait de lui une simple arme bio. Attends, attends, attends, attends, attends. Là, tu vas me faire croire que le père de Bonnie, c'est Bartholomew Kuma. Là Ah non, non, non, non, non, non, non. Le frérot. Non Mais c'est ça, en fait, ça explique son lien avec les révolutionnaires, du coup. Quoi Bonnie, c'est la fille de Kuma Non, je pense. C'est encore une fois, c'est pour nous faire croire ça, mais. Non, non, non, non. C'est comme euh, Ka Kawamatsu qui se faisait passer pour un kappa alors que c'est un homme poisson. Non, là, mince, ce n'est pas joyeux comme histoire. Non, je ne lui pardonnerai jamais. On est désolé pour toi, Bonnie, Boggy. <rire> il l'a appelé Boggy, <rire> ceinture, le fille. Attends, mais il y a qui, du coup, qui s'est séparé, là Il y a ensemble, attends. Il y a Franky et Usopp qui sont ensemble, avec, euh... attends. Non, Franky, Usopp, Zoro et Robin. Et à côté, du coup, là, il y a Jimbe, Bonnie, Chopper. Non, Sanji, il est avec Frankie aussi, ouais, il est avec eux. Ok, je pense qu'ils sont pas groupe de deux, en fait, là. Nous voici enfin à la surface. Allons chercher de quoi manger. Gars, J'ai oublié de leur dire que j'avais rencontré Sabo à marie -Joua. Tant pis, ça peut attendre. Ah Je me demande ce qu'elle va... Ce qu'elle va dire. Wouah Ils arrivent à SSG. Mais c'est où ils font leurs études du... Ah ouais Qu'est-ce que c'est, un robot géant Il y a plein de trucs qui volent un monstre de l'espace. Quel est cet endroit je vais grimper dessus. Eh hey, mais c'est vraiment des fous, frère. Eh, le fils, ça me fume, il est surexcité vraiment. Il... Tu vois, c'est le... un des personnages les plus vivants de One Piece, la vérité. Eh, je te rappelle qu'on est entré sans autorisation, fais gaffe le fils. Et lui, il prépare son attaque Gom Gom. <rire> Wesh Attends. Il... il rentre dans le dragon carrément. Il a dévoré le fils, mais non, t'inquiète pas. Le fils, il est élastique. Wesh, il a transpercé Non, ça va. Tiens, j'ai cru qu'il m'avait avalé, mais Ah, un parfait géant. Attends, il s'est passé quoi là des petits gâteaux, des fruits, de la chantilly, à ras de bord. Non, à ras bord. Ah ouais, mais il y a à manger de partout. S'il y a de la barbe à papa, t'inquiète pas, Chopper, il va se régaler. On va se régaler. Ah bah voilà. Du coup, est-ce qu'il y a de la barbe à papa Attendez, vous autres, de la nourriture en plein milieu du chemin, c'est trop beau pour être vrai, il y a forcément un piège. Mais ben oui, en vrai, c'est suspect. Mais moi, j'y ai pas pensé, mais. Et comment ils sont. <rire> oui, chef, finalement, les mecs, vous mangez pas. Hein On passe à travers. Ah, donc même avec le dragon, en fait, il est passé à travers. C'est là devant nous, mais on peut pas y toucher. Ça me donne encore plus faim. Quoi Comment ça Ils sont en train de traverser le truc. On serait mort sans même avoir eu le temps de s'en rendre compte. Nous sommes pas des fantômes. Bah ouais, bah c'est quoi le truc alors, là En revanche, c'est parfait et bel et bien un hologramme. Quoi Attends, donc il y a des hologrammes C'est la première fois que j'en vois un. Wesh, la tête de Luffy Ça ne va pas se passer comme ça. Quoi Mais... <rire> Il est en train de, de brûler là frérot, il est énervé. Un hologramme est une image en trois dimensions réalisée à partir de lumière. Mais c'est censé n'exister que dans les livres illustrés et les mondes imaginaires. Une image, dit tu dis, je comprends mieux pourquoi j'ai traversé ce monstre de l'espace. Ce robot géant en est sûrement un aussi. Personne peut construire un truc pareil. Oh, mais j'y pense, mais s'ils si ont des hologrammes, ça peut être incroyable. Par exemple, il, enfin, je sais pas du, du coup si c'est vraiment... Euh, mettre un objet dessus. Mais par exemple, avec un hologramme, ils placent une caméra dessus. Parce qu'on est dans One Piece. On peut imaginer ce qu'on veut. Et par ils peuvent espionner des, des gens, tu vois. Par exemple, ils mettent une caméra. un hologramme avec une caméra. Sur, autour de l'île de la ruche. Tu sur un monstre marin. Et au final, ils peuvent se renseigner en temps réel. Ça peut être intéressant, en vrai. Hein. j'y pense. Ah, mais attends. Mais cette meuf, là. C'est la meuf ne me dis pas que c'est celle qui a subi les expériences de gentrification aussi. Maintenant que j'y pense... Voilà, je côtes, la température était glaciale et pourtant, bien que nous soyons sur une île hivernale, le climat qui règne ici est celui d'un pays du sud. Grâce au système d'air conditionné insulaire que j'ai conçu, je contrôle la température de toute l'île à partir du sol. Elle fait la taille de Kaido. Quoi Mais non, mais t'es un fou, toi. Pas la taille de Kaido. Toi aussi, t'es un holo-holo. Ah, truc de Perona. Tiens, ou Ah, là, ça tape. Que je ne t'y reprenne pas. Quoi <rire> en fait, il a voulu la toucher pour voir si c'est un hologramme. Elle lui a mis une patate. Wesh, comment tu mets des coups de pression comme ça T'as pas honte Pardon, mais mais non. Mais le fille, pourquoi tu t'excuses Mais non, Mais le goat il a pas à s'excuser. C'est elle qui a à s'excuser de, de ne pas être un hologramme. Donc Norse, c'est quoi ça C'est pour faire à manger, le truc derrière, là Ah ouais, ça fait des repas. Là, en mode, il y a un McDo qui est prêt. Ah oh ouais, burger, frites, coca. Un burger, une boisson et des frites sont sortis des machines, hein Mais qu'ils a préparé Je peux les toucher Ils sont réels. Oh, ah ouais, ils sont en train de se régaler. Essayez un autre bouton. Steak omelette au riz porc pané. Barba papa gâteau. Ah, la barba papa pour hot chopper. Let's go. Ramen, poulet frit, hot dog. Je suis ravi que ma cuisinière automatique vous plaise. Tant qu'elle contient des ingrédients, elle peut servir 500 plats différents en moins d'une minute chacun. Pizza, pâtes. Mais wesh, mais, mais la technologie, mais normalement, c'est pour faire des armes de guerre. Et eux, ils sont en train de faire des pattes. Il y en a marre. Wesh pourquoi Attends, mais pourquoi elle a frappé le... Il en va de même pour mon air conditionné insulaire. Quand on peut contrôler la température d'une île, on doit aussi pouvoir détecter les activités des êtres vivants qui l'habitent. Si seulement j'avais les financements nécessaires, je pourrais même contrôler la météo. Mais le monde manque d'argent comme de bras. Tu viens de frapper un hologramme. Mais ouais, mais aussi... Mais je me disais, elle a frappé euh, celui que le fil a traversé là. <rire> Ils sont en train de regarder les, les machines euh, gaufres, crevettes, frites. Tout à fait. Des gants à pression lumineuse ont le pouvoir de renvoyer la lumière. Or, dès qu'on interagit physiquement avec quelque chose, cette chose paraît réelle d'un point de vue humain. Voilà, oh on m'a perdu là. Là, c'est bon, je suis perdu. Pendant la review, entre-temps, je vais essayer de comprendre parce que là. Quoi Tu veux dire que cette fille n'est pas vraiment là que, Ah, cette fille. Ah ouais, mais. Et je comprends rien. Là ou pas, c'est à vous de décider. Pour moi, ces concepts appartiennent à une autre époque. Ouais, parce que Vegapunk, il a 500 ans d'avance sur son... Sur, son... sur son époque. Et sinon, on peut voir qui tu es. On peut savoir qui tu es exactement. Moi, on m'a embauché en tant que scientifique de génie. Je suis le docteur Vegapunk. Mais en plus, je me posais la question. Donc, en plus, exactement la même réplique. Non, je re refuse d'y croire. C'est bon, c'est bon. Non, on... tu vas pas me faire croire que c'est cette meuf là de Vegapunk. Je refuse. Non, c'est invraisemblable Quand je regarde ses bras elles ah, sont un peu cachés Parce qu'on voit que c'est un peu des bras qui sont dorés Non moi je refuse d'y croire L'autre fois j'avais le doute maintenant je refuse Et même si c'est vrai je refuse que cette fille soit Punk Je, je l'accepte pas Mais justement en plus elle parlait de tout ça Comme si elle était au dessus de Enfin c'est celle qui gérait toutes les avancées scientifiques etc Je me disais peut-être que c'est Vegapunk Et au final c'est vraiment Vegapunk Enfin on nous dit que c'est vraiment Vegapunk Non moi j'y crois pas on me l'a fait tout à l'heure avec la meuf qui ressemble à Uta. On va pas me la refaire. Allez, moi je reprends. Menteur, qu'est-ce que tu racontes C'est toi Vegapunk, je connais ton nom. Kobe m'a déjà parlé de toi dans le Nouveau Monde. Et donc, comment doit-on s'y prendre Tu ne m'as pas bien... Oh, c'est le CP0 Tu ne m'as pas bien écouté, Luchi. Vegapunk n'est qu'une seule et même personne. Mais comme il est débordé à force d'être génial, il s'est dit qu'un coup de main ne lui ferait pas de mal. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de se diviser... En 6 entités différentes. Ah ah Donc, ok Donc, en réalité, le vrai Vegapunk, on ne le connaît pas encore. Ça, c'est le Vegapunk numéro 1. Carrément, c'était écrit euh, tout à l'heure, numéro 1. Autrement dit, ces six satellites sont tous le docteur Vegapunk. Donc, c'est moi qui passe pour le type bizarre. Si je prétends que c'est impossible. Tu parles d'un génie, il nous complique la vue plus qu'autre chose. Vegapunk, ah ouais Donc, chacun voilà, c'est ça. C'est chacun tout à l'heure qui parlait avec Lilith, qu'on a vu. Et moi, j'ai envie de voir celui qui est au-dessus d'eux, là. Est là, il y a les six. Celui qui est au-dessus encore, c'est lui que je veux voir. En somme, notre mission consiste à ramener ce maudit gamin à Egghead. Oh, il y a un espèce de... De truc du SSG, comme... un espèce de séraphin Kuma. Wouah Il y a ça aussi, Saifur Paul et Agis Zero. En somme, notre mission consiste à ramener ce maudit gamin à Egghead et éliminer tous les, faux, tous les Vegapunk. Quoi Oui, tout en prenant soin de ne pas détruire le laboratoire et ses nombreux trésors. Quoi ils veulent, ils veulent éliminer Vegapunk Mais, donc, mais, mais pourtant, c'est le gouvernement mondial. Pourquoi Liquider l'homme le plus utile au monde Je me demande si cela a un, un lien avec ce qui s'est passé récemment à Rou. Attends, il s'est passé quoi À Rouroukia. On ne doit pas se poser de questions. Surtout qu'on est aussi perspicace que toi. Tu seras gentil de ne pas nous mettre dans le pétrin à l'outil. Ah ouais... Et c'est ainsi que se finit ce chapitre. Alors là, on apprend vraiment des dingueries sur Vegapunk. Donc en réalité, mais, mais j'ai une question que je me pose, c'est pourquoi Lilith, elle a la forme, donc le Vegapunk numéro 2, elle a la enfin, elle a la même apparence que Uta. Ça je comprends pas. Tu sais la fille de Shanks qu'on voyait dans le, dans le film One Piece Red. Du coup ça j'ai pas capté. En tout cas juste ici vous pouvez regarder ma revue de ce chapitre, parce que vraiment, il doit y avoir beaucoup de choses à dire franchement. Et Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et salut